Avant-hier, en écoutant BFM en voiture, je n'écoute d'ailleurs BFM que lorsque je suis en voiture, ce qui permet de l'écouter peu de temps, puisque quand on conduit, il vaut mieux se consacrer à la conduite qu'à écouter, qu écouter la radio. Et ce peu de temps me permet d'être informé des événements bruts, sans avoir le temps d'absorber la propagande de cette chaîne, qui est d'ailleurs représentative de la propagande de la plupart des médias officiels. Et qu'est-ce que j'entends sur BFM J'entends une interview par le journaliste de cette heure ci c'est-à-dire vers 8h30 du matin, d'une personne qui n'est autre que le patron du crédit agricole. Et le journaliste, relativement complaisant, laisse ce monsieur s'exprimer, sans trop l'interrompre, et on apprend des choses assez extraordinaires par la bouche du patron du crédit agricole, c'est que les banques commerciales, donc le crédit agricole, la BNP, euh, etc., ont prouvé en 2020 leur résilience. Alors bon, vous savez, quand on conduit, on est assis, donc je ne risquais pas de tomber, de tomber plus bas, j'étais déjà bien campé dans le siège de, de ma voiture, et j'ai pensé, tiens, c'est bizarre, ce, ce monsieur, bien qu'étant président d'une grande banque, n'est pas au courant que l'année dernière, il a reçu... Des dizaines ou des centaines de milliards de la part de la Banque Centrale Européenne pour éviter que son établissement ne fasse faillite. Et puis, bon, le journaliste est quand même assez étonné de telles déclarations on lui dit Mais quand même, vous êtes assez optimiste. Euh, il faut dire que l'interview avait pour, pour cadre euh, les conséquences du Covid sur l'économie et sur les banques. Donc, le patron du Crédit Agricole était effectivement très optimiste pour la suite. Pourquoi, pourquoi pas il faut être optimiste, et comme il l'a dit lui-même aux journalistes qui s'étonnaient de son optimisme, et vous allez voir qu'il y avait des raisons encore plus, plus flagrantes de s'étonner de l'optimisme, euh, il a répondu à un journaliste euh, « Vous savez, sur les podiums, on voit rarement des gens qui ont des têtes de loser. Alors j'ai bien aimé cette expression parce qu'elle me paraît très juste, mais je crois que c'est la seule chose juste qui est énoncée euh, l'invité de notre journaliste sur BFM. Alors on y apprend aussi, toujours par la bouche du patron du Crédit Agricole, que dans la crise actuelle, les banques ne sont pas le problème. Non, non, non, les banques ne sont pas le problème. Et mieux encore que ça, mieux encore que ça, les banques sont pour l'économie française la solution. Conséquent, alors que tous les analyses bancaires indépendants se demandent comment les banques vont faire pour passer le cap de 2021 en perspective des, des grands bouleversements, des grandes difficultés économiques et donc financières que nous allons rencontrer, eh bien lui, ce monsieur, euh, considère qu'on peut compter sur les banques pour nous aider. Malheureusement, eh, vous allez le, le voir dans l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, euh, je crains que les banques se, se présentent au cours de l'année 2021 plutôt comme un boulet pour nos portefeuilles que comme une aide. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo consacrée aux banques. Le sujet s'impose de lui-même et je pense que nous serons amenés d'autres fois à échanger sur la question des banques, et en particulier des banques françaises. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai justement amené à produire sur le sujet des banques, d'une manière plus générale, sur les thèmes du patrimoine, de la finance et de l'économie, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est en bas à droite et la cloche d'abonnement apparaîtra et vous savez donc s'il vous restera à faire. Alors la folie des banques, eh bien la prestation que nous a fait sur BFM, le patron du Crédit Agricole, en est un exemple flagrant. On est en plein, on est, est témoin en direct, de cette folie qui saisit les dirigeants des banques. Alors, vous, vous savez que le, le cœur du problème, euh, en ce qui concerne en particulier les grandes banques systémiques, c'est la faiblesse de leur ratio de solvabilité, ou si l'on veut, puisque c'est l'inverse, euh, l'importance de ce qu'on appelle le levier. Alors que l'on parle de levier ou de ratio de solvabilité, le principe, enfin, je, je vous le rappelle, on en a déjà dans pas mal d'autres vidéos euh, et échanger là-dessus entre nous. Euh, le principe de, de ce concept, donc de la solvabilité des banques, euh, c'est tout simplement de comparer l'argent qui leur appartient en propre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les capitaux propres, euh, autrement dit c'est l'argent qu'elles ne doivent à personne, c'est l'argent qui a été apporté par les actionnaires des banques euh, lorsque les banques ont été, ont été créées, et puis par la suite euh, l'argent la, qui était été apporté par les actionnaires qui sont venus qui sont venus eh bien, porter leur, leurs actions aux banques pour partager avec elles euh, les perspectives d'enrichissement et euh, les, les dividendes. Donc, d'un côté, on compare, on compare cet argent qu'elles détiennent en propre avec la totalité de leurs dettes. Alors, leurs dettes, c'est quoi Eh bien, vous le savez, euh, notamment à cause, à cause du sujet du buy-in qui, qui a mis le doigt sur, ce, sur cette question-là, euh, c'est d'une part vos dépôts, sous toutes leurs formes, hein, les, les dépôts à vue sur les comptes, mais également les livrets, les, les comptes de titres, euh, les comptes, pardon, pas les comptes-titres justement, mais les comptes à terme, enfin bref, toutes les formes d'épargne bancaire. Et en plus de vos dépôts, eh bien, il y a tous les prêts auxquels euh, tous les emprunts que font, que font les banques, qu'on appelle des obligations en euh, point qu'elles font auprès des marchés financiers, donc auprès des particuliers qui vont euh, acheter des obligations émises par les banques, ou auprès d'autres enti entités, euh, d'autres personnes physiques ou morales Des marchés avait certainement, mais une petite révision ne fait pas de mal, donc on compare, on compare ces deux grandeurs, et euh, naturellement, comme dans toute activité, il y a des bons résultats, c'est-à-dire qu'il euh, y a des normes qui correspondent à, euh, qui sont un indicateur d'un fonctionnement normal de l'établissement et d'une prise de risque euh, suffisamment modérée pour être maîtrisée. Euh, alors soit, soit on va parler euh, du... bon. Si on parle de ce qu'on appelle le levier, si on parle de ce qu'on appelle le levier, les, les, les normes, les chiffres de la profession précise que le levier ne doit pas dépasser 10 à 12 les banques françaises se baladent à moyenne avec des leviers de 30. Alors ça veut dire quoi bah Ça veut dire tout simplement que par rapport aux capitaux propres, hein, donc à leur richesse propre, euh, elles ont euh, une masse de prêts, elles ont consenti une masse de prêts ou d'engagement divers, euh, qui fait le triple de ce que cela devrait être. Plus attentifs au sujet bancaire d'entre vous euh, le savent, hein, mes vidéos en parlent beaucoup, j'ai fait des PDF là-dessus, euh, j'ai cité, euh, cité le problème à l'occasion, euh, notamment de, de, de, de la formation sur les comptes, multidevises. Euh, mais euh, au-delà de cette constatation, qui est à l'origine de, de, de tous les problèmes et tous les risques que l'on a aujourd'hui sur les banques, euh, la question c'est pourquoi c'est comme ça Comment cela, comment cela est-il possible Parce que même quand on ne connaît pas le sujet bancaire, on, on imagine qu'il y, qu y a quelque part des autorités ou des institutions de référence qui indiquent aux banques, du au monde entier, Qu'est-ce qu'elles doivent respecter comme condition prudentielles Ça, parce que effectivement, il y a des autorités, dont une qui s'appelle enfin, le Comité de Bâle, le Comité de Bâle qui fait partie de la, la, la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est en quelque sorte la, euh, la banque centrale des banques centrales, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, elle est plus que ça. Enfin, elle est plus qu'une qu institution financière. Elle est aussi quelque part une institution qui édicte des normes et qui, et qui édicte des, des conseils. Auprès, auprès des banques. L'objectif de la BRI est d'aider le système financier mondial, le système bancaire mondial, à bien fonctionner. Et par conséquent, euh, le, on quasiment la mission principale de la BRI est d'assurer la stabilité du système bancaire mondial, euh, puisque la stabilité bancaire est la condition la plus essentielle pour la continuation du développement économique et pour la stabilité de l'économie et quelque part pour la stabilité politique de tous les pays et de la planète. Alors ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que depuis la crise de 2008, donc il faut rappeler quelle était la profondeur de, de cette crise, qui a, maintenant, qui a maintenant 12 ans, qui entame, qui entame sa 13 e année, et après tout, parmi vous qui me regardez, il y a certainement euh, parmi les plus jeunes des personnes qui, à l'époque, étaient encore, ben, soit on va dire des grands-enfants, soit des adolescents, euh, en tout cas euh, n'avaient pas comme sujet euh, d'intérêt, d'observation euh, les, les questions bancaires, même en pleine crise. Alors ce qui s'est passé en 2008, c'est que suite à, à la fameuse faillite de Lehman Brothers, le système mondial bancaire euh, a explosé, et pour empêcher véritablement le, le, le bazar de partir en lambeau au niveau de l'Union européenne, il a fallu injecter, euh, asseyez bah, vous si vous êtes debout, euh, de, la part de, de la part des États de l'Union européenne, 4 500 milliards d'euros dans les banques. On vous a dit à l'époque, et après, que les États ont énormément aidé les, aidé les banques, qu'elles ont sauvé les banques, qu'elles les ont euh, euh, renflouées. Mais euh, ce qui est peu connu, c'est à quel niveau elles ont aidé elles ont les banques. Elles ont aidé les banques, puisque 4 500 milliards d'euros, euh, c'est euh, à peu près le tiers, le tiers du PIB de, de l'Union européenne. Euh, donc c'est quelque chose de faramineux, absolument faramineux. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que la Banque centrale européenne, et c'est là qu'elle a commencé à sortir de l'argent en veux-tu en voilà euh, dans, une, dans une partie qui depuis une séparité n'a fait que s'aggraver surtout à l'occasion de 2020 euh, du, du krach de 2020 consécutif au premier Covid la Banque centrale européenne a mis quand même 1500 milliards d'euros sur la table qui ajouté aux 500 milliards des États font que en tout on a mis 6000 milliards c'est-à-dire la moitié du, du PIB de la zone euro bon ce genre d'incident ça ne laisse pas indifférent, euh, ça, ça a entraîné tout un tas de réflexions. La première réflexion au niveau des États, c'est ok, bon, on a mis 4 500 milliards d'euros, euh, il se trouve qu'il a fallu une dizaine d'années en gros à l'Union européenne pour se remettre du truc, euh, à l'époque on ne savait pas s'il faudrait 10 ans, 5 ans, 8 ou, ou plus, euh, mais on savait que euh, l'économie et, et, et la force financière de l'Union européenne venaient de prendre un coût absolument terrible et qu'il fallait euh, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Euh, alors, les États ont commencé par dire « "Ben Nous, maintenant, euh, la prochaine fois, on ne va pas payer ». Et euh, les, les banquiers de la BRI ont été plus loin que ça. Ils ont dit « Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de prochaine fois, tout simplement ». Et pour qu'il n'y ait pas de prochaine fois, eh bien, il faut que les banques euh, corrigent les faiblesses qui ont fait qu'en 2008, elles ont explosé. Alors, ces faiblesses, elles sont, enfin, il y en a deux principales. Euh, il y en a une dont on a beaucoup parlé, la deuxième aussi d'ailleurs. Euh, je vous rappelle que cette faiblesse, c'est que les banques, déjà en 2008, avaient une double activité, ce qu'on appelle les banques universelles, et c'est pour ça qu'on les appelle universelles, une double activité. La première, c'est de faire le métier traditionnel de banquier, en tout cas tel qu'on l'entend, pour, pour les banques classiques, qui consiste donc à prendre les dépôts euh, des déposants, euh, et, et, et puis donc également emprunter l'argent par ailleurs, et puis avec cette masse d'argent, on fait des prêts, et puis on, on gagne sur les intérêts qu'on fait, qu fait sur les prêts, et c'est comme, comme ça que l'on vit. Mais en plus de ça, comme ils trouvaient que ce n'était pas assez rentable le métier de banquier, les banques ont commencé, depuis déjà, au moins depuis les années 2000, je pense même avant, enfin je ne vais pas vérifier, mais je crois m'appliquer que c'est avant ça, euh, à spéculer en bourse, c'est-à-dire à faire ce qu'ils appellent de l'investissement, c'est-à-dire, leur spéculer c'est péjoratif, euh, c'est péjoratif parce que euh, ce n'est peut-être pas essentiellement de la spéculation dans le sens d'aller-retour et de trading, quoique ils en fassent aussi. Euh, alors, a l'origine, c'était des prises de participation dans l'économie. Autrement dit, les banques devenaient actionnaires de tout un tas d'entreprises, bon, ce qui pose quelque part quand même un problème, un problème d'indépendance de ces entreprises par rapport aux banques, parce que quand vous êtes à la fois client de la banque et que la banque est actionnaire chez vous, on ne peut pas dire que vous soyez totalement libre en tant qu'entrepreneur de ce que vous faites. Donc ça, c'était déjà, déjà un souci. Euh, mais surtout, cette activité d'investissement dans l'économie et également de trading, qui devait commencer déjà à se faire un jour, ben c'est clair que ça, ça comporte des risques, et ce sont des risques qui viennent s'ajouter au risque de l'activité traditionnelle de banquier. Et donc, on a voulu que soit établi en Europe l'équivalent de quelque chose qui, aux États-Unis, existait depuis longtemps, qu'on appelait la « single act », c'est-à-dire de séparer l'activité, ce qu'on appelle la finance de marché, de, du métier de banquier. Euh, bien, vous avez dû constater que, malgré... Euh, bien qu'on en ait beaucoup parlé, malgré les efforts qui ont été faits en termes de pédagogie ben de la part euh, d'institutions comme la BRI, par exemple, euh, cela n'a pas été fait. Euh, donc, première action de la BRI, la BRI a poussé à séparer, euh, la, à éviter la, la conjonction, la synergie des risques en séparant les deux activités bancaires, euh, que ce soit dans des établissements différents et que, et que de ce fait, l'argent des déposants ne se trouve pas euh, embringué dans des affaires d'investissement boursier et de spéculation boursière. Donc ça, euh, c'est clair que la BRI n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle a demandé, ce qui donne quand même une idée de la puissance du lobby bancaire dans l'Union européenne parce que la demande de la BRI, et qui à l'époque, elle était formulée, à, à l'époque où cette idée est revenue sur le tapis, donc euh, au moment de la crise de 2008, quand, euh, quand on sortait de la crise, euh, tout le monde était d'accord. Euh, tout le monde était d'accord, mais il s'est avéré que le lobby bancaire, qui lui, n'était pas d'accord, puisqu'il y voyait euh, pour lui une perte potentielle de rentabilité, euh, eh bien c'est lui qui a eu le dernier mot, parce qu'aujourd'hui, en gros, cette affaire est tombée à l'eau. et J'ai pu lire à droite, à gauche, qu'aujourd'hui, plus personne plus personne ne remet ça vraiment sur le tapis, ou on en parle juste pour faire bien dans des réunions électorales, euh, mais euh, en gros, on y a renoncé, autrement dit, on a plié devant la puissance du lobby. Bon. Je vous parle de la BRI, parce que là-dedans, c'est quand, euh, euh, quand même le bon dieu, la BRI, mais en fait, il n'y a pas que la BRI euh, qui a demandé ça. En l'occurrence, quand je parle de la BRI, plus précisément, c'est le comité de Bâle. Le comité de Bâle, donc, qui, au sein de la BRI, qui est un département de la BRI, a en charge, on va dire, tout ce qui est recommandations prudentielles. Le comité de Bâle a commencé à, à mettre en musique euh, de nouvelles normes prudentielles à l'usage des banques, toujours dans la crainte d'un nouvel épisode type, type 2008. Donc, il y a eu euh, Bâle 1, et puis Bâle 2, et puis on en est à Bâle 3. Donc, Bâle 3 a demandé à ce que, a émis le souhait que les, la profession bancaire euh, en revienne aux ratios classiques de la profession, qui sont ceux dont je vous parlais dans l'introduction, c'est-à-dire que en gros, on ne peut pas prêter, tout en étant en situation de sécurité, plus de 10 à 12 fois euh, le montant que l'on a en tant que capitaux propres. Euh, et donc, elle a édicté ces règles, hein, qui voilà. Et c'est là où on, on va rentrer dans ce que j'appelle la folie des banques systémiques, c'est que les banques systémiques ont obtenu quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces règles ne s'appliquent pas à elles. Ces règles ne s'appliquent pas à elles. C'est-à-dire que si vous êtes une petite banque, ou une banque moyenne, vous êtes tenu de respecter ces règles. Alors, si vous ne les respectez pas, je ne pense pas que vous allez en prison, mais en tout cas, vous êtes censé les respecter dans le cas des banques systémiques, enfin en France, c'est nos, nos, nos trois banques systémiques, hein, c'est donc euh, la BNP, la Société Générale, et le, le groupe euh, BPCE, hein, qui sont donc des mastodontes qui représentent en tout à peu près, je crois, euh, 6500 milliards d'euros de, de prêts. Donc vous voyez que ça fait pas loin de trois fois, on est quasiment à trois fois le PIB de la France, euh, donc, ce qui veut dire que s'il arrive malheur à ces banques, Bien évidemment, euh, elles sont insauvables. Euh, elles sont insauvables, ou alors, pour les sauver par l'État, par exemple, il faudrait opérer une telle ponction sur euh, l'épargne et les patrimoines des Français que, évidemment, on aurait là la révolution pour le coup. Euh, je pense que les gens se réveilleraient. Donc, ces banques, de par leur, leur énormité et leur caractère systémique, systémique, ça veut dire que leur chute, la chute d'une de d'entre elles entraînerait la chute des deux autres et la chute de beaucoup d'autres banques et même la chute de beaucoup d'entreprises tant ces banques sont aujourd'hui imbriquées de par leur prise de participation en termes d'action, dans beaucoup d'activités économiques du pays. Ce que ces banques systémiques ont obtenu du comité de bâle, c'est que donc, le mode d'évaluation de leur risque ne soit pas celui de monsieur Tout-le-Monde en matière de banque. Et euh, je vous rappelle que le mode d'évaluation de risque, eh c'est tout simplement le ratio entre, donc c'est l'effet de levier, tout simplement, c'est-à-dire que c'est euh, le, le ratio entre ce qui est prêté, la, la masse de ce qui est prêté, et puis ce dont on dispose en, ta, en termes de capitaux propres. Et euh, eh bien, pour les banques systémiques, euh, elles ont obtenu le droit d'estimer elles-mêmes quel était le risque qui était attaché à tel ou tel de leurs prêts et par conséquent, le, la quantité de capitaux propres qu'il fallait en face de tel et tel risque. Autrement dit, c'est elles qui, font, qui sont à la fois leurs propres régulateurs et leurs propres institutions de, de recommandation. Et je vous le donne à mille, euh, ce, que, ce à quoi elles sont arrivées comme conclusion euh, en termes de capitaux propres nécessaires en face des prêts qu'elles consentent, eh bien, c'est pas du tout la norme qui est appliquée aux autres. Et vous allez le deviner, c'est pas beaucoup plus, c'est beaucoup moins. <rire> Donc, les banques systémiques, s'autorisent à fonctionner avec des leviers qui sont absolument hors normes. Et c'est pour ça que ce sont précisément ces trois banques systémiques, qui en France, mais enfin, il y a aussi des équivalents dans d'autres pays de l'Union Européenne, euh, enfin, je dis là, mais il y en a aussi là, euh, ces, ces banques systémiques fonctionnent donc avec des leviers euh, absolument déconnants, passez-moi l'expression, euh, il n'y a pas très longtemps, la société, je crois que la BNP a fait un petit saut à un, ratio, à un levier de 100%, je vous rappelle que normalement c'est 10 ou 12. Euh, du côté de la générale, je crois qu'on est monté à 80. Euh, bon, voilà. Euh, du côté de la BPCE, BP c'est moins pire, mais c'est quand même euh, extrêmement euh, euh, extrêmement salé. Ah, j'ai oublié le crédit agricole, qui est donc la quatrième banque systémique, donc qui est également euh, fait à peu près ce qu'elle veut avec, avec les leviers. Et, et justement, on va en revenir à. Euh, à notre, à notre président du crédit agricole, donc quand le patron d'une banque pareille vous explique que euh, dans la situation euh, du Covid dans laquelle nous sommes encore en plein et qui, qui va encore s'aggraver au plan économique, au plan des conséquences sur les banques en 2021, les banques ne sont pas le problème mais elles sont la solution, Eh bien euh, ce monsieur applique euh, la meilleure méthode en matière de mensonge. Vous savez qu'à mettre à un mensonge, il y a trois méthodes. Euh, il y a la méthode qui consiste à nier la vérité. Euh, c'est pas moi qui ai pris la confiture. Bon, c'est moi, mais je dis c'est pas moi. Donc, ça, c'est le mensonge basique où on dit le contraire, enfin, où on nie la vérité. on nie. Après, il y a le mensonge un peu plus élaboré qui consiste à dire c'est pas moi, c'est lui. Donc, on éloigne encore plus la, la, la vérité, euh, enfin, on, on, on éloigne encore plus la présentation des choses de la vérité. Et puis il y a ce que j'appelle moi le mensonge absolu, qui consiste à dire le contraire de la vérité. C'est-à-dire quand on est une banque systémique euh, qui se balade avec des ratios complètement délirants, et donc on est un danger pour le système bancaire et pour l'économie, eh bien on dit nous sommes le recours ultime pour la finance et pour l'économie. Et quand vous présentez les choses de cette manière, eh bien ça veut dire que vous avez introduit la distance maximale entre la présentation que vous faites et la vérité. Ce, et la, par conséquent, ça sera d'autant plus difficile pour ben, les gens qui, qui entendent ça de faire le chemin en sens inverse jusqu'à la vérité. Euh, ce qui fait que ben, la plupart des gens qui entendent ça, ben, Ah oui, le banque, vu ce monsieur, il a l'air très bien, il parle bien, euh, il connaît son métier, j'espère qu'il le connaît, euh, il, fait qu il le connaît certainement d'ailleurs, heureusement. Euh, et, il nous dit ça, bon, c'est sûr, sûrement. Vrai. Ouf. Heureusement qu'on a, qu a des banquiers comme ça. Hein. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur un site qui s'appelle Moneyvox, que certains connaissent peut-être parce qu'il est quand même assez connu. Donc C'est un site, un site d'information et de décryptage de, de la sphère bancaire et financière. Et au mois de novembre, fin novembre, Moneyvox a, par l'intermédiaire d'une de ses journalistes, Madame Marie... Euh, je me rappelle plus de son nom, enfin bon peu importe, euh, voilà, Mar Marie-Ève Freinet. Marie-Ève -Marie Freinet a interviewé euh, un monsieur qui s'appelle Thierry Filippona, qui n'est autre que le directeur d'études bancaires, euh, que, enfin directeur d'études, euh, d'un organisme d'observation non gouvernementale qui, qui s'appelle euh, Finance Watch. Et fait, le, le, la raison d'être de Finance Watch, c'est précisément, c'est de décrypter euh, tous les bobards qui nous viennent, en particulier du lobby bancaire, pour rétablir la vérité de manière argumentée, puisque là, on n'a pas affaire, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des techniciens de la finance qui argumentent leurs analyses de la façon la plus professionnelle. Donc ce que nous dit M. Filippona dans cette interview, que je vous conseille véritablement de lire sur, donc, sur Finance Watch, enfin, il est relaté dans Moneybox, c'est que... Parmi les choses donc, que BAL3 essaye de faire, confère euh, qu ce que je commence à vous expliquer là, euh, c'est pour pallier à ce, à ce délire en matière d'auto-régulation, d'auto-fixation euh, des, des critères de, de sûreté par les banques, par les, pardon, les, les banques systémiques elles-mêmes. Euh, ce qu'essaie ce que de faire euh, BAL3, ça a été... Euh, ils ont introduit un concept qu'ils appellent un outfloor, cest c'est-à-dire en fait donc, un un plancher euh, venu de l'extérieur, l'extérieur en l'occurrence c'est euh, c'est le comité de Bâle, enfin c'est c'est l'accord de Bâle 3. Euh, essayer de faire en sorte d'obtenir de des banques euh, systémiques, enfin des banques commerciales en général, mais c'est surtout les banques systémiques qui sont concernées, puisque c'est elles qui ne respectent pas les règles de manière plus flagrante, euh, que ces banques s'engagent à ce que les, euh, les les ratios de solvabilité réels sur lesquelles elles fonctionnent, et non pas ceux qu'elles présentent, réelles, euh, correspondent au ratio officiel, c'est-à-dire les, les, les 10 à 12 fois, les, les, euh, à 12 fois des, des, des faits de levier par rapport aux fonds propres, euh, affectés d'un coefficient euh, qui euh, serait compris entre 0,7 et 0,9. Euh, c'est-à-dire que quelque part, le comité de Bâle accepterait que les, les grosses banques les très grosses banques n'aient pas les, des obligations potentielles aussi sévères que les autres. Mais il ne faut pas oublier que la démarche du comité de Bâle, c'est de corriger des abus. Donc ça veut dire que dans l'idée du comité de Bâle, et sur, sur, la, sur la base évidemment de la connaissance fine qu'il a des, des chiffres réels de, des, des grandes banques, euh, le fait, le fait d'amener euh, les ratios de ces grandes banques à 0,7% ça serait déjà un progrès. Donc vous imaginez, vous imaginez quelle est la réalité, cela confirme ce que je vous dis à propos de leur levier réel, quelle est la réalité des ratios sur lesquels elles fonctionnent Et c'est dire à quel point les règles, euh, les équilibres euh, prudentiels appliqués par les banques systémiques sont loin d'être respectés. Et c'est là qu'il faut faire la liaison avec les décla la, la déclaration du patron du Crédit Agricole sur BFM, si euh, les, les patrons des grandes banques systémiques se permettent à la fois de telles déclarations et une telle gestion de leurs risques, c'est qu'elles sont certaines, peut-être à tort, qu'elles seront toujours sauvées, soit par la Banque Centrale Européenne, comme c'était le cas euh, au mois d'avril 2020, soit, s'il le faut, par le BAY. La conclusion, c'est que plus que jamais il faut prendre nos distances avec, avec ces banques, euh, donc vous trouverez, je viens de terminer avec euh, les, les informations que je vous amène dans cette nouvelle vidéo, vous, vous trouverez sous la, sous la vidéo, donc dans le descriptif plus PES majuscule pour le, pour le dérouler, sous la vidéo, vous trouverez eh bien le, le PDF, le PDF que, que je mets pour euh, vous proposer un certain nombre de solutions à ce sujet, vous aurez également un lien vers ma formation sur les comptes devises à l'étranger, et également un lien vers la nouvelle formule de coaching patrimonial que je, que je, que je propose, euh, qui ben, vous permet de discuter directement avec moi pendant une durée d'une heure et demie à deux heures euh, sur les problématiques que vous pouvez avoir pour obtenir des solutions opérationnelles. Pour terminer, compte tenu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on l'a vu à l'occasion de l'élection américaine, où, où Trump et ses supporters ont été purement et simplement bannis des, des grands réseaux sociaux, je vous invite... Euh, ça coupe pas, ça continue, c'est bon, je, je, je, je vous invite, pour parer à toute éventualité et que quoi qu'il arrive nous ne perdons pas le contact, à vous inscrire de manière systématique sur mon blog, sur ce, je vous souhaite de bien cogiter tout cela, euh, surtout d'y réfléchir de manière, euh, de manière opérationnelle, si vous avez aimé cette vidéo, eh n'hésitez pas, levez le pouce, euh, partagez-la commentez là, il y a vraiment à dire, et puis je vous dis à bientôt.